Assassin Templier, salut à tous et bienvenue sur l'Assassin's Creed Experience, c'est Val et c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisque l'on va tester Assassin's Creed 3 Remastered. Il est donc sorti le 29 mars sur PC, PS4 et Xbox One et il est prévu pour le 21 mai sur Nintendo Switch. Alors euh, là le jeu tel que vous le voyez tourner à l'écran c'est sur la version PC, hein. donc euh, moi je le fais tourner sur PC en 1080p, tout est à fond, euh, 60 FPS. PS pratiquement constant, je dirais il y a quelques légères chutes à 55 mais ça reste vraiment à 60 quasi tout le temps, donc euh, moi personnellement j'ai pas de soucis pour le faire tourner alors pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé euh, dans le jeu, n'ayant pas énormément de temps, je suis toujours avec Etam, du coup euh, cette version remastered, euh, moi personnellement je l'apprécie plutôt bien, alors il y a du pour et du contre, hein. ça euh, je vais l'argumenter tout au long de la vidéo le pour, euh... C'est tout simplement que pour moi Assassin's Creed 3, alors déjà c'est un jeu qui a une valeur assez sentimentale, je suis très nostalgique par rapport à Assassin's Creed 3, j'étais en seconde à l'époque quand je l'attendais et avec mes potes on avait vraiment une hype de fou autour du jeu et le jour de sa sortie, bizarrement, il y avait deux personnes dans la classe qui n'étaient pas en cours, c'était moi et mon pote et on, on s'amusait sur Assassin's Creed 3. Donc c'était vraiment pour moi un jeu, enfin c'est pour ma part l'Assassin's Creed que j'ai le plus attendu, et qui ne m'a pas déçu en fait parce que c'est vraiment une époque qui m'a kiffé, c'est vraiment des environnements que j'adorais hein. moi euh, je suis très fou, très euh, très forêt en fait, je kiffe ces environnements là. Du coup, c'est vraiment quelque chose que j'attendais beaucoup à Assassin's Creed 3 et là qu'il ressort en remastered et le remettre au, le remettre un peu au goût du jour oh, parce que c'est vrai qu'il qu a vieilli euh, oui, pas forcément en mal, mais on va dire qu'il y avait certains défauts à la base, comme par exemple la végétation qui était franchement dégueulasse sur la version de base, même sur PC en ultra, hein, c'était pas très beau la végétation. On avait plutôt l'impression d'avoir affaire à des arbres euh, très bizarroïdes, l'herbe c'était des espèces de traits euh, dégueulasses qui se croisaient, enfin c'était vraiment pas très beau. Malgré ça, c'est vrai que la ville était jolie, euh, enfin voilà, avait... c'était quand même détaillé. On n'avait pas beaucoup de reproches graphiques à faire au jeu, ni techniques, il tournait bien. Simplement le jour de la sortie n'était pas super bien optimisé donc forcément ça a pu causer quelques petites galères mais sinon techniquement et graphiquement à la sortie c'était pas une catastrophe hormis peut-être sur PS3 et sur Xbox 360 parce que euh, le jeu il avait quand même de très très grandes ambitions et il aurait dû être prévu pour la prochaine génération donc à mon avis s'il l'aurait sorti sur PS4 et Xbox One il y aurait eu euh, tout de suite un meilleur, euh, un meilleur gap graphique. Hein. Quand on prend par exemple Assassin's Creed 4 Black Flag, la différence entre PS3 et Next Gen, elle est absolument dingue. Hein. Moi, j'avais joué euh, sur l PS4 à l'époque, Aurélien l'avait sur Xbox 360, et, et c'est vrai, vrai, vrai, vrai qu'on en discutait, et les différences Pro étaient quoi, absolument incroyables. Quoi. Quoi. Je lui ai montré les screens et il me disait, « Waouh, ouais, c'est ouf, il y a tellement de trucs qui changent. » Et ben avec Assassin's Creed 3 Remastered, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment... Le remaster est complet au niveau des environnements, au niveau des textures... Tout est beaucoup plus détaillé, euh, là vous le voyez à l'écran, il y a beaucoup plus de personnages à l'écran dans Assassin 3. Il y avait euh, de base hein, la version vanilla, Il y avait, euh, même si effectivement l'argument de vente, un des arguments de vente principaux c'était plus de 1000 PNJ à l'écran, c'est vrai qu'en ville il y avait tellement de choses affichées qu'il y avait énormément de clipping et euh, forcément il y avait un peu moins de monde euh, que, que, que promis. Là sur la version remaster il y a beaucoup plus de personnages en ville. Ils sont plus détaillés, euh, c'est vrai qu'au niveau de l'environnement, il y a plus de détails, il y a plus de petits trucs euh, par-ci par-là, qui rajoutent un peu de réalisme au décor. D'ailleurs si je ne m'abuse, je crois qu'il y a des éléments qui n'étaient pas présents dans le jeu de base. Euh, là je ne l'ai pas montré euh, à l'écran, mais c'est la première séquence dans le théâtre, il me semble qu'il y a deux statues qui ne sont pas présentes dans le jeu de base, mais bon ça c'est à vérifier. Alors du coup les textures elles sont clairement, mais alors clairement plus jolies, ça n'a rien à voir avec la version euh, de base. Quand vous regardez le sol, les murs, euh, les éléments, le bois, les, les vêtements, euh, les textures sont vraiment, vraiment beaucoup plus détaillées. Ça fait plaisir à l'œil et on a vraiment l'impression de se retrouver dans un jeu qui, qui vient de sortir. Au niveau de l'éclairage, également, il y a eu un gros, gros progrès. On a maintenant euh, un brouillard volumétrique, en fait, avec des éclairages dynamiques, comme dans les jeux, comme dans, par exemple, Odyssée. Hein, quand vous êtes dans la forêt, quand il y a le soleil, et eh ben ça fait vraiment une... Euh, on, on voit que la lumière traverse les feuilles. Euh, se reflète dans le brouillard et ça crée toute une ambiance qui est carrément différente dans le jeu de base. Là, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, chaleureux. Dans le jeu de base, je trouvais que les éclairages étaient un peu gris, un peu grisâtre, un peu, un peu terne. Là, il y a beaucoup plus de couleurs et ça fait vraiment plaisir. Également, gros point fort euh, au niveau de la végétation, les arbres ressemblent enfin à des vrais arbres, les, les fouillages, le fouillis, on va dire, c'est beaucoup plus détaillé, l'herbe la végétation en général mais surtout l'herbe ça c'est vraiment euh, voilà c'est beau tout simplement alors là par contre j'ai pas encore eu le temps d'aller dans la frontière parce que je suis avec Etam mais euh, je ferai probablement d'autres vidéos ou bien Auré ou Max on fera d'autres vidéos sur Assassin's Creed 3 Remastered et on aura l'occasion d'aller se balader un peu dans la frontière donc on n'hésitera surtout pas à, à vous montrer ça mais bon comme vous pouvez le voir là à l'écran c'est plus beau il y a plus de monde, l'éclairage est bien mieux foutu euh, donc voilà, visuellement pour moi c'est très très réussi, le gros les gros ombres gros sont sens. plus jolies, on a l'impression voilà d'avoir une plus grosse, euh, un plus gros relief en fait sur les habitations, sur le décor, donc ça c'est l'occlusion ambiante qui est beaucoup mieux travaillée que dans le jeu de base. Donc, euh, donc voilà, aussi la distance d'affichage qui est grandement améliorée, dans le jeu de base elle était très bof, il y avait beaucoup de trucs euh, à distance qui popaient d'un coup et ça contribuait pas vraiment à l'immersion. Là voilà, la distance d'affichage est beaucoup plus grande, ça se voit notamment sur, enfin euh, tout au début là, sur la première séquence quand vous arrivez dans Boston, on voit les bateaux au loin, on voit vraiment le... Voilà, c'est beaucoup plus détaillé que dans la version de base. Par contre, euh, petit bémol au niveau du des graphismes, c'est tout simplement les visages. On va en profiter aussi pour éclaircir un peu ça. C'est vrai que dans Assassin's Creed 2 Remastered, il y, y avait eu un souci avec euh, les visages des PNJ, il y avait un PNJ qui qui bugué ou je sais pas quoi, ça avait été patché. Là, euh, je trouve qu'il y a un petit souci avec les visages. Alors, soit c'est volontaire et c'est raté, soit c'est pas volontaire, c'est un bug et ça sera patché. Mais moi, je penserais plus que c'est euh, voilà, c'est le lifting qui a pas été très bien fait. Les visages sont beaucoup plus euh, lisses, on va dire. C'est ça, en fait, ils sont lisses, ils sont un peu un peu terne, on a l'impression que la texture est un peu ratée, enfin je, je, je comprends pas trop ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont voulu faire avec les visages, je trouve pour ma part que les versions, euh, les visages de base, la version de, de base des visages était beaucoup plus détaillée, on avait plus les petites, les, les imp petites imperfections au niveau de la peau, les rides, les les conneries comme ça, autant que là j'ai l'impression que c'est lisse, enfin c'est un peu c'est un peu déroutant pour ma part, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà en espérant peut-être que bah il corrige ça dans un prochain patch hein, j'espère parce que je trouve qu'il y a un petit souci avec ses visages. Alors du coup, pour l'instant, on en a fini avec euh, les améliorations graphiques. On va maintenant parler des améliorations de gameplay en commençant par les points positifs. Alors évidemment, ça, ça avait été dit. On peut maintenant se planquer euh, dans les fourrés et siffler depuis les fourrés. On peut également siffler depuis l'état de foin. Ça, c'était pas possible dans la version de base. Bon, ça, ça reste un peu anecdotique. C'est plus, euh, voilà, si vous jouez à infiltration, c'est toujours mieux d'avoir ces petites options-là. La visée libre, pour moi, c'est clairement euh, le plus gros point fort euh, de ces ajouts parce que c'était pas possible dans la version de base ou alors c'était possible mais de version très détournée on pouvait pas viser avec son flingue ailleurs que sur les, les ennemis en fait hein, donc c'était très bof. Là maintenant on peut utiliser l'arc, le pistolet à distance donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà c'est remis au goût du jour on peut chasser euh, maintenant de façon beaucoup plus stylée avec l'arc euh, en visée libre. Aussi au niveau des améliorations de gameplay, là vous avez pu le voir au niveau de la map, euh, elle est déjà délimitée en fait, Dans la version de base du jeu c'était pas le cas, moi comme un con je m'étais amusé à faire le tour de la map pour pouvoir la, la délimiter, j'avais fait ça à pied ou à cheval, euh, là elle est déjà délimitée donc ce qui permet, enfin c'est plus clair, il y a aussi les icônes qui ont changé, euh, de couleur notamment pour rendre ça un peu plus visible un peu plus lisible, il y a aussi le journal de mission donc en haut à gauche qui a changé et qui est beaucoup plus lisible maintenant. Donc voilà, c'est tous des petits ajouts au niveau de l'interface utilisateur qui ont été améliorés. Euh, c'est un peu, bon, sans être, euh, voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus euh, le truc de ouf, quoi. Le, le gros euh, progrès qu'il y a eu sur cette version remaster, c'est surtout sur la version graphique. Tiens, d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, mais les intérieurs sont clairement beaucoup plus, mais alors beaucoup plus, plus détaillés. Il y a la cheminée qui fait un, un, de, de, de, de la fumée, des, des flammes qui sont beaucoup plus réalistes. Il y a une ambiance qui est beaucoup plus... Euh, travailler dans les intérieurs qu'auparavant. Même si bon les intérieurs d'Assassin's Creed 3 on n'est pas amené à les visiter beaucoup mais c'est toujours sympa d'avoir ça en plus c'est vrai qu'ils étaient vraiment pas très pas très fous dans le jeu de base. Alors moi, ce que je trouve dommage pour ma part, c'est que ils n'ont pas modifié le gameplay à cheval. Alors de mon point de vue, hein, ça ne regarde que moi. Je sais pas vous, mais euh, je trouve que le gameplay à cheval dans AC3 était une véritable purge. J'étais pas le seul quand j'en parlais avec des potes. C'est vrai que c'est quelque chose de pas très fou. Ils faisaient un peu n'importe quoi, ils sautaient partout. Enfin, c'était un peu un vrai bordel. Moi j'aurais pensé qu'ils euh, mettent le cheval en fait, d'Assassin's Creed Origins et Odyssey dans le 3, donc les mêmes maniabilités, les mêmes animations, mais bon ça n'a pas été fait, euh, j'ai trouvé ça un peu dommage. Aussi avec Aurélien et Maxime, on avait trouvé ça dingue si s'ils euh, mettaient à, à jour le parcours euh, pour le rendre un peu comme dans Assassin's Creed Unity ou bien carrément Odyssey, donc euh, vraiment le, les mêmes contrôles en fait avec euh, le joystick. Euh, on n'a pas trop compris pourquoi ils ont laissé ce... ces contrôles-là en fait dans le remaster. Peut-être pour pas trop changer, après tout c'est qu'un remaster, mais bon, on avait, nous on avait quand même de plus grandes ambitions euh, pour, pour cette version-là. Bon, et puis un petit mot sur Assassin's Creed 3 Libération Remastered quand même. Alors Assassin's Creed Libération, après être sorti sur PS Vita, après avoir été remasterisé en version HD sur PS3 et Xbox 360 et PC, et eh ben ils ont remasterisé la version HD du jeu qui entre nous n'était pas très folichonne hein, parce que ça se voyait très clairement que ça venait d'un jeu PS Vita, tout était très flou, les textures étaient moches enfin euh, c'était vraiment euh, pas dingue, euh, pas dingue dingue à jouer même sur PC en ultra, je vous prie de me croire que c'était pas dingue là avec la version remastered eh ben, on a exactement les mêmes textures que dans Assassin's Creed 3 Remastered il euh, y a juste quelques petits trucs qui sont pas au goût du jour hein. la distance d'affichage est bof on a l'impression d'avoir un petit brouillard un peu bizarre dans le bayou mais bon vous me direz c'est l'ambiance euh, l'ambiance marécage marais, qui est comme ça euh, le jeu est pas franchement moche je dirais même qu'il voilà il vaut à Assassin's Creed 3 euh, graphiquement après techniquement c'est vrai que bah il a vieilli c'est un portage à la base euh, je trouve que c'est un peu miraculeux d'avoir un, un rendu pareil euh d'un jeu PS Vita mais bon euh, voilà, ils ont voulu euh, ils ont voulu le, le proposer donc c'est pas plus mal. Ça reste assez inscrit de libération. Malgré ça, je trouve que c'est intéressant d'y jouer, c'est intéressant de le faire maintenant qu'il est remis au coup du jour. Je trouve que c'est dommage de se priver de ça parce que libération est pas inintéressant, il propose des choses intéressantes même si euh, effectivement il a vieilli de par sa mise en scène qui est parfois un peu bancale mais bon ça reste un, un jeu issu d'un épisode vita donc faut pas non plus en espérer trop quoi. Donc verdict pour ces deux remastered et ben pour moi c'est que du positif, euh, reste à voir euh, en avançant dans le jeu parce que pour l'instant je suis qu'au début sur Libération et sur AC3, donc bah euh, ben voilà je pense que je vous ferai savoir euh, mon avancement, je vous ferai d'autres vidéos euh, sur ces deux jeux, n'hésitez surtout pas à me dire si euh, vous en voulez plus ou si vous vous en battez des couilles, hein, c'est toujours bien que je le sache. Et si vous avez des idées et envie que je fasse des choses particulières sur euh, la remaster, eh n'hésitez ben, pas à me le faire savoir, euh, Voilà, c'est toujours ça de prix. Sur ce les amis, eh bien, je vous dis à la prochaine sur la Assassin's Creed Experience, salut tout le monde, paix et sérénité.